Hello, aujourd'hui je vais utiliser la palette 669 de Martin Cosmetics pour essayer de reproduire euh, la traîne, alors je ne sais plus si c'est toujours d'actualité, ça c'est ce à quoi ressemble la palette, j'ai fait une vidéo d'un maquillage avec, euh, avec cette palette, vous pouvez la retrouver euh, sur ma chaîne. Et donc je disais, je vais essayer de reproduire euh, le maquillage Siren Eyes. Donc c'est un maquillage assez euh, étiré euh, qui est censé allonger les yeux, lifter un petit peu, etc. Euh, donc on va essayer de faire ça ensemble aujourd'hui. Je ne l'ai jamais fait et je vais m'aider d'une vidéo de Marion Caméléon que je vous mets aussi dans le petit i. Donc moi je vais le faire en noir en utilisant après les teintes donc les teintes noires, les teintes grises un peu comme ça, peut-être un peu plus violet comme celle-ci. On verra au fur et à mesure. Je vous ai fait une comparaison des différents noirs euh, noirs pailletés qu'il y a dans la palette et donc ça donne ceci. Donc tout en haut on a euh, Annabelle, qui est un noir, enfin euh, le noir le plus profond, euh, un vrai noir. Ensuite, juste en dessous, on a Mercredi, qui est un noir aussi, mais qui tire un peu plus sur le marron. C'est moins un noir vraiment, euh, vraiment noir. Ensuite, ici au milieu, je vous ai mis Ursula. Donc là, c'est un noir avec des petites paillettes argentées dedans par opposition à Cornelia, qui est juste en dessous, où là, en fait, c'est des paillettes argentées avec un léger fond noir. Donc là, paillettes avec un fond noir, là, euh, noir avec quelques paillettes. Et enfin, pour terminer, Willow, qui est un noir qui fait un peu effet miroir, je trouve. Qui a Il n'y a pas vraiment de paillettes dans Willow. C'est un noir quand même à effet, euh, qui est lumineux. Et donc pour commencer, histoire de bien faire quelque chose de très euh, net et une vraie ligne, je vais utiliser du euh, sparadra microfibre, micro, micro pardon. Donc j'en prends deux petits bouts que je vais venir coller. Donc d'abord, hop, je le mets sur ma main pour enlever un peu de la colle pour pas que ça me défonce trop le visage. Et puis c'est pratique aussi si vous avez fait le temps avant. Bon moi c'est pas mon cas, je vais pas faire le temps aujourd'hui. Euh, mais ça évite de trop euh, enlever la matière qu'il y a euh, en dessous. Et donc on va venir le poser. Hop, donc je vais mettre le long moi, de mon ratil inférieur et dans la prolongation. Hop. Donc on va faire comme ça. Et donc ça, ça va me permettre bah, d'avoir une ligne bien droite. Et je m'en fiche de dépasser puisque ça dépassera sur euh, le micro support Et je vais essayer de venir placer... De l'autre côté, à peu près en symétrique. On va dire que c'est symétrique, n'est-ce hein, pas Alors Marion, dans sa vidéo, elle commence par euh, construire un peu son creux -paupière. Moi, je fais ça avec le phare Hildegarde. C'est le phare qui est un petit peu violet dans la palette 669. On va juste faire euh, une espèce de V qui remonte un petit peu dans le creux et qui vient sur le coin externe pour juste euh, Donner un petit peu de, de dimension au regard. Maintenant, je prends le fard Annabelle, donc qui est celui le plus noir de la palette, et je commence à tracer mon liner avec un petit pinceau biseauté. Donc, je, forcément, j'utilise le sparadrap puisque je l'ai mis là pour ça, et donc c'est pas grave si je dépasse sur le sparadrap. Une fois que je l'enlèverai, ça fera une ligne droite. Et donc, je trace mon liner un petit peu large, mais pas trop, et jusqu'à environ le tiers ou la moitié de ma paupière. Avec un petit pinceau plat, je viens estomper les bords supérieurs du liner pour les fumer un petit peu. Bon, je suis pas très très douée pour faire ça et en plus j'ai les yeux qui larmoient beaucoup. Donc en fait mon pinceau se mouille, ça enlève le phare. Donc bon, et puis je ne suis pas sûre que pour moi qui est le coin de l'œil très rapproché du, du nez, ce soit ce qui est le plus flatteur, ce genre de bascule, mais bon, j'essaye. Là, c'est tout mouillé dans mon coin interne, du coup, la couleur ne tient pas du tout. Ensuite, pour intensifier encore plus euh, dans le coin externe, on va utiliser un eyeliner liquide. Donc moi, je vais prendre le Epic Ink de chez NYX. Et toujours en se servant du, du sparadrap, hop, on vient faire une ligne assez fine. On va venir arrêter à peu près au même niveau que tout à l'heure. Et ensuite, on va reprendre le fard noir. On laisse sécher la liner et ensuite, avec du fard noir, on va repasser au-dessus pour pas que ça fasse trop euh, une barre non plus. Et on restompe un tout petit peu avec notre pinceau plat. Et on va venir enlever le sparadrap pour voir ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez que ça fait, hop, une ligne extrêmement droite et nette en dessous. Voilà, bon, c'est pas très très symétrique ce que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. Donc. Là, globalement, à part mettre un peu de paillettes sur la paupière, c'est tout ce qu'il y avait dans le tuto de Marion Caméléon. Et moi, j'ai envie de venir un peu euh, agrémenter tout ça. Et puis, bon, il y a moyen que je viens enlever. Là, j'ai l'impression que ça me fait juste un gros cacam noir euh, à l'intérieur, dans le coin interne. Donc, je vais peut-être venir enlever ça, parce que c'est pas très joli. Mais en attendant, ce que je voulais faire, c'était euh, fumer encore un petit peu avec des couleurs de plus en plus... Euh, de plus en plus clair euh, et donc notamment en utilisant un gris dans la palette c'est le tabata dans la palette 669 et je vais utiliser bah, je vais réutiliser le pinceau que j'utilisais pour le violet au début je l'essuie un peu et je vais l'utiliser pour prendre du tabata je me concentre pas trop sur la queue du liner parce qu'après sinon ça va juste faire un gros pâté et je, je me concentre un peu plus sur la partie qui est sur euh, la paupière. Je pense que je suis allée un peu trop sur euh, l'extérieur. Par rapport à cet œil là, je trouve que celui-ci est un peu plus euh, réussi. Je vais prendre la teinte Helena Qui est ce violet pailleté ici. Et je vais le tapoter avec mon doigt, sur le milieu de la paupière, on va dire. Bon, sur toute, la, sur toute la paupière mobile, en fait, où j'ai encore rien mis. Voilà, donc je tapote assez légèrement. Je veux que ce soit plutôt en transparence. Je veux pas une, une grande couvrance. Voilà, je viens bien le mélanger, hop, ici. l'estomper laisse tomber avec les couleurs qu'il y avait avant. Ça fait juste quelques petits reflets lumineux normalement dans les tons violets. Voilà, j'ai enlevé ici dans euh, mon coin interne la bascule qui était assez moche. J'ai juste laissé ce que j'avais mis dans, le... dans les muqueuses. Je vais venir repasser un petit peu avec un crayon noir de chez Colourpop et je vais en profiter pour mettre du crayon dans la muqueuse supérieure. Bon, je ne sais pas si ça fait très cyanise, mais pour une fois, je suis assez contente de... de ce liner un petit peu fumé. Voilà, ça fait quelque chose d'assez de... simple. Donc là, bah, je vais recourber mes cils pour mettre du mascara. Et je vais utiliser le mascara Perversion de chez Urban Decay. C'est pas celui qui tient le mieux la courbure. Il est assez épais en fait et humide et du coup tout de suite hop il fait tomber, euh, il fait tomber mes cils. Mais bon c'est pas grave j'aime bien quand même l'effet qu'il donne. Et puis bah, sur les lèvres, on va mettre, je pense pour rester dans les tons euh, violets, je vais mettre mon euh, rouge à lèvres de chez Kaleidos qui est dans un violet froid. Je vais commencer par faire le contour de mes lèvres avec le euh, Lippy Pencil en teinte BFF de chez Colourpop. Et ensuite, je viens mettre donc mon rouge à lèvres Kaleidos qui est dans la teinte Mercury Wave. Voilà, je trouve que ça va très bien avec le maquillage que j'ai euh, sur les yeux. Et comme gloss, je vais venir mettre un gloss de chez Sephora, dans, euh, donc Sephora Collection, dans la ligne Gloss. Et donc celui-ci, c'est celui qui s'appelle... Wild, non vous n'allez pas voir, et donc c'est un très joli euh, violet comme ça, et donc en fait, bon il est relativement transparent, je vais vous faire un swatch, il est assez transparent, avec une petite base violette, et surtout il a des paillettes, j'espère que ça va se voir, ah ça se voit pas forcément très bien, mais il a des paillettes vraiment de toutes les couleurs, des petites paillettes, euh, bleu, rose, violette, des couleurs qui restent très très froides et donc ça va donner un petit côté euh, lumineux au rouge à lèvres. Bon, les paillettes se voient pas des masses, même là moi dans mon miroir euh, au-dessus du rouge à lèvres. Ça fait juste quelques petits reflets euh, bleutés. Mais bon, j'avais envie d'essayer quand même. Ça fait sympa. Et puis bien sûr, bon, le rouge à lèvres était sec, mais c'est jamais super sec, surtout quand on rajoute quelque chose d'un peu humide au-dessus. Donc là, vous voyez que j'ai un peu taché euh, l'embout de mon gloss. Et bien sûr, avant de le remettre dedans et de teinter tout mon gloss, je vais venir l'essuyer Donc là, bah, dans un mouchoir. Hop, je viens essuyer pour enlever la couleur du rouge à lèvres. Voilà, bon, là, il y a juste une toute petite tache qu'on voit même quasiment plus. Et c'est bon, je peux le remettre. Et du coup, j'en ai terminé avec ce maquillage. Donc, quelque chose d'assez simple. Enfin, d'assez simple. C'est pas forcément le plus simple à faire. Quelque chose d'aussi... Ça reste quand même assez précis. Mais c'est pas le plus original et le plus coloré que j'ai pu faire. Mais bon, c'est sympa aussi de temps en temps de faire des choses un petit peu plus simples. Et puis surtout, bon là, moi j'ai mis de la couleur, du violet, je fais quelque chose de très sombre. Vous pouvez tout à fait faire ça avec d'autres couleurs, avec du marron par exemple. Ou quelque chose d'un peu plus euh, léger, qui sera plus euh, lumineux. Et on peut mettre aussi bah, des paillettes, euh, je sais pas, des paillettes argentées par exemple. Au lieu de mettre le violet que moi j'ai mis pour euh, illuminer un peu plus le regard. C'est ce que fait Marion dans sa vidéo d'ailleurs. Euh, et puis voilà, à vous d'adapter après euh, ce que vous avez envie de faire. Et donc comme d'habitude, bah, j'espère que ça vous a plu. Euh, si c'est le cas, vous pouvez mettre un like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner pour voir les prochaines vidéos que je sors, c'est tous les dimanches. Et en attendant, je vous dis à bientôt